Assalamu alaikum Bienvenue dans le village de Kaweni. Là, on est à Kaweni aujourd'hui. Je vais essayer euh, de vous donner euh, le meilleur format possible. <coughs> D'accord. Donc, n'hésitez pas à partager. Personnellement. Alors, donc, Kaweni, nous y sommes. Ça donne ça. Je vais essayer de m'enfoncer dans le bidonville, d'accord Dans les villes, enfin dans les quartiers occupés. Donc c'est les quartiers chauds, euh, les quartiers là où il y a beaucoup de problèmes. Donc euh, ici à Kaweni, on va essayer de se faufiler. Donc si on va pas nous jeter des cailloux, euh, donc on va essayer de faire ça pour que je puisse vous montrer un petit peu euh, comment c'est Kaweni. <coughs> station totale à kawaini moi bon, j'étais là tout à l'heure alors kawaini qu'est ce que tu nous caches je dois chevaucher à mamoudzou je sais pas si euh, on aura le temps je puisse monter à mamoudzou euh. mais je vais vous amener je vais vous montrer ce que ça ressemble au kaweni je sais que c'est chaud hein c'est chaud ici très chaud parce que c'est là où il y a beaucoup de problèmes mamoudzou et kaweni donc euh, mais il ne devrait pas y avoir un souci. Mais quand tu m'as mis au haut, il y a eu un temps. Je ne de la vue. de N'hésitez pas à partager, les amis. Partagez au maximum le live. Partagez pour le soutien que je puisse vous montrer encore des coins sympas. Ici, comme ça. Je ne peux pas trop vous montrer le moindre recoin, mais. Je vais essayer de montrer euh, le plus important. Ça c'est des futurs athlètes. <rire> ça me rappelle quand j'étais gosse. Eh oui, Kawini, Kawini. Dis donc, ça sent bon le parfum ici. Hein ça, c'est quoi C'est un magasin pour la maison. Art de la table. Hey. Canal Plus Store. Pourquoi Canal Plus est venu s'installer ici En plus, eux, ils sont chers. Hein? Canal Plus, là, c'est des voleurs. On va essayer de monter euh, voir les bidonvilles. On va essayer d'aller euh, voir les bidonvilles là-bas. Les gens qui sont, qui se sont installés illégalement. Voilà. Je vais passer par le milieu. N'hésitez pas à partager ceux qui sont sur le live. Partagez au maximum s'il vous plaît. Merci. Alors, on va essayer de monter, euh, voir les bidonvilles là-bas. Je vais monter voir. Il euh, faut que je monte en haut là-bas. Alors, on va se faufiler par la mosquée. Salam comme Alors, on entre dans le, dans le cœur de Kawini. C'est calme, c'est calme pour l'instant, c'est le, le soir que c'est animé ici à Kauin. En plus j'ai de, de la famille ici, c'est ça le pire, je sais même pas où c'est. J'ai de la famille ici, je ne sais pas où c'est, j'ai oublié déjà. Bordel de merde Garmazur. est un peu plus MashaAllah Vous avez eu et vous avez une autre chose? Oui, je suis d'échappement, ici on va mourir vite avec la pollution bon on va faire un petit on va faire un petit geste, regardez on va faire un petit zaka d'accord tiens ça y est est contente Elle est contente, la petite. Coucou! Ça va, toi? <rire> <rire> Moi, je vais monter en On va, monter. On va voir si là. Moi, je cherche On mais putain, il faut monter, hein Il faut monter, monter, hein. Merci de partager le live, les amis. Ceux qui sont sur le live, n'oubliez pas de partager ici, Kaweni. Kaweni, les amis. Donc, on monte, je vais incliner un petit peu, on va remonter, pour que je filme les bidonvilles Et waouh wow, Ouais comme même, j'ai un des magasins <coughs> Attention <coughs> Et c'est tout. Alors Kaweni, qu'est-ce que ça dit Kaweni Mais ça monte. Mais ils sont venus s'installer très haut là, quand même. C'est pas si calme que ça. Hein? C'est pas si calme que ça a l'air. Ça m'a Par contre, c'est sale, hein. vous voyez, c'est pas très propre. Donc euh, c'est bidon. C'est devenu bidonville Kawini. Que les étrangers là. Les chèvres mangent dans les poubelles. Alors, tu conduis bien, hein? Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Alors, voilà. euh... il faut que je monte. Alors pour monter, je vais peut-être couper dans le chemin là-bas. Je vais couper, je vais couper là pour monter. Il faut que j'ai un vue de, de là-haut. Okay. D'accord. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Ça ah, va Il faut que je trouve un chemin pour monter. Pas qu'à le mont du ça mène où ici est-ce que c'est un cul-de-sac ou ça monte Coucou, ça va Hé, hey, tu Vous imaginez Donc ici, c'est que des bidonvilles. C'est des étrangers, d'accord Bon, ils sont bien installés. Il s'en monte là. Wesh. Ouais. Pa pa pa pa pa. pa. Tu peux porter ou tu peux me faire? Tu peux me faire? Tu peux mon Tu peux Tu ah. Ah. C'est risqué quand même. Hein. Ils ont mis du gréage, mais c'est vraiment risqué. Donc ici, il n'y a que des étrangers, bidonville. Donc, euh, je vous laisse imaginer. Ça va? Oui. Hein, hein? Hey, tu vois où comme ça, toi? Viens. Hein? Allez, vas-y. Ça monte, putain, ça monte beaucoup, donc on va reprendre pour ce chemin, bien descendre. Eh, ça, bidonville les amis. Donc c'est que des étrangers. Donc vous voyez l'état. Je montre, il n'y a pas de trucage là. D'accord Je montre la réalité. Que ici les gens quand même ils sont dans une situation très critique. N'hésitez pas à partager les amis, partagez, partagez, partagez le live. Partagez. J'ai un chemin pour descendre. ça <coughs> <coughs> Donc là on est dans les hauteurs de Kaweni Salon yeah. Racco Salon Racco Salon Racco Salon Racco la Racco Salon ça va Tu t'appelles comment? Je suis un Ah. Oh, c'est un vélo. C'est un vélo. Ah. Alors, ça se finit jamais. Je vais descendre par là. Bon, ils ont mis du courant, l'eau. Donc euh, ça va, mais ça reste quand même... Il y a beaucoup, il y a beaucoup enfants, des enfants malades ici. Beaucoup d'enfants malades, ils attrapent de la maladie. Euh, ce serait bien que la situation sanitaire arrive jusqu'ici parce que c'est pas possible quand même de laisser des gens en conditions comme ceci. C'est intol intolérable. Euh. C'est la de la table. Bon, on va descendre. c'est <coughs> Donc là, on va basculer le côté vers un moudou. pas tout quadriller mais c'est vraiment sale quoi c'est sale donc vous voyez kawini kawini kawini kawini les amis pour que d'autres personnes voient le live d'accord vous voyez un petit peu ce qu'il y a chez nous hein voilà pas très propre ah. Salam à Hey, hey, this one. Oh. N'hésitez pas à partager, les amis, partagez, partagez le live. Merci. Kawini, c'est ça. Ah oui. Là, c'est très choquant. Très choquant, les amis. Surtout dans les hauteurs. Très, très, très, très choquant. Je pense que c'est très urgent pour que les gens y réagissent. D'accord. Moi, j'en ai rien à rajouter. Je montre seulement ce qu'il en est de nos villages à Mayotte, d'accord. Et on a besoin de le mettre en valeur et de voir ce qui se cache un petit peu. Salam <coughs> ça vous Covid oh. n'hésitez pas à partager les amis merci à vous merci à ceux qui partagent à ceux qui soutiennent encouragez moi de filmer de vous montrer comme ceci de vous faire rire aussi euh, décharge voilà beaucoup beaucoup beaucoup de décharges et oui les amis... Je ne sais pas Partagez, partagez, partage live, partage live, partage les amis. Je suis un petit Je suis un petit Je Je suis un Je Ouveneur scabilleringe ma muzu, c'est ma muzu hein. Donc on s'en ramine, rouan, on s'en partagez partagez kaweni c'est aller kaweni c'est aller tout la va kaweni si je me rappelle bien au vers l'hôpital Donc, on va monter euh, je vais passer par ici là je sais pas par où passer en fait est-ce que aller euh, au marché est-ce que je vais au marché ou je monte vers l'hôpital je sais pas par où passer en fait je passe par où les amis dites moi je passe par où Bon, je vais passer par... Euh, vers le marché. Hein. Je vous demande de partager le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez sur votre profil pour soutenir la page. Merci à vous. Il y aura beaucoup d'autres villes à visiter aussi, à vous montrer. Tant que j'aurai euh, de, dis de, de disponibilité pour vous Ah, vous Ah, brahma tout les hey hey hey Araka, haraka, hey hey roho. hey hey hey hey roho. hey hey hey hey hey hey hey ça. Hein eh. Mon <coughs> Un <En> euro, Ah. La stringa, c'est Iramamiti ti anero ba I'm to il a la maison et nous avons été arrivés à la maison et nous avons nous à Tu as vu la vie à Giovanni, tu as vu la vie à Comme Tu as Tu On va changer ta Bon. va changer ta ta. Bon. On va changer ta ta. Bon. On va changer ta ta ta. On va changer ta ta. On va changer ta. On Je ne la pas La mahumba, gondondahoa. Oh. la oui. Hmm. dans la bière. Oh, wow. On bon, c'est là où tu as marché. tu as marché, tu as marché. Je suis un homme qui a Je suis un homme qui Je Je Je et quand SOS médecin roulait, je a suis dit que je médecin. Kawasna, droit d'accès de soins. Donc où... Non. Ça, c'est... On va dire que c'est une mise en danger d'autrui. Ce qu'il y a là-bas, là, là c'est une mise en danger d'autrui. Donc ça, ça n'a pas lieu d'être. Donc je vous demande de partager. De partager. Parce que les directs vont continuer. On va continuer de filmer. D'accord Donc, c'est la harakara qui apparaît au marché à Mamoudou. Attends, moi c'est Jenny, Voilà, la t-shirt un Harry, je vais te violer. Harry, je vais te violer. N'importe quoi, là, ton t-shirt, la mec. Bon, alors, je, je vous le garantis, hein, c'est insalubre. Euh, la caserne de Mamoudzou à, à, à Kavani, d'accord Enfin à Kaweni, pardon. Euh, C'est dégueulasse. C'est très dégueulasse. On va dire première ville qui est très dégueulasse. Ici à Mayotte, Kaweni. Donc on va voir à Mamoudzou. Ce que ça donne à Mamoudzou. Dans la capitale. Ok Normalement ça de. Ça doit être irréprochable. On y est, on y est les amis. Mamoudzou, la capitale. Je vais vous donner le grand format. Restez connectés et partagez le live au maximum. Je vous demande, les amis, de partager le live au maximum pour soutenir, pour avoir une impact, pour regarder ce que je vous montre. C'est unique. C'est unique. Alors, merci de partager. partager, partager, partager, partager. D'accord. Je vais m'enfoncer dedans. On va rentrer dedans. Je vous filmer ça je vous quadrillez ça comme ça vous allez bien voir ce qui se passe dans le marché et on va sortir du marché on va monter en haut vers l'hôpital d'accord donc j'ai été élevé à mzamboro et ici aussi à mamoudzou ma famille est de mamoudzou la famille vita vient de mamoudzou enfin, on est un petit peu éparpillé partout hein Bon, il faut mettre le masque. On va mettre le masque. Je, je tiens pas à attraper le Covid. Il y a des prédateurs ici, là. Ils amènent leur moto et ils disent aux dames. Oh, bah halo, halo, halo, Attends le je ne pas vu je ne pas ça. Hein? Ah, ah, ah, ah, ah, en 16 ans, premier jour que je viens dans le marché, c'est parti, on est parti, hein première fois dans le marché. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ici Tu quoi Alors, qu'est-ce que c'est que ça On mange ici, c'est ici qu'on mange Ici. Mais pour l'instant, je ne vais pas manger. J'ai faim, mais je vais manger après. Je sais pas à quelle heure ça ferme. Et je vais venir remanger manger après. Oh, ça donne faim. Ça donne faim. Donc, 4 Donc là c'est le coin brochette. Alors ici. Je va te Alors ici il y a quoi <coughs> Ça c'est la mer. Ok. Moi je passe partout. Que vous puissiez voir. Eh <coughs> voilà. Allô c'est Là où tu sèches C'est le bazar. Bazar, bazar. Donc voilà, vous avez vu le marché de Mamoudzou. Bon, déjà avant, c'était le bordel ici. Le marché était jusqu'ici, ils l'ont déplacé. Donc euh... donc c'est très bien. C'est parfait. C'est ouais, En termes d'organisation, c'est pas mal. On va dire c'est pas mal, c'est pas mal, d'accord Pas se plaindre. C'est la même chose. Yo tindo it's a Ah, <clears throat> L'arrivée de la barge l'accostage de la barge <coughs> s'enfoncer dans la ville de Mamoudzou. N'hésitez pas à partager le live les amis, n'hésitez pas à partager. Donc Mamoudzou centre-ville. Premier premier feu que je vois ici premier feu que je vois à Mayotte, il est là, premier feu rouge, oh putain les gars, ça, ça, ça existe les feux rouges, ici ça existe les feux rouges, mais dans certains villages ça n'existe pas, bon c'est quoi ça déjà, premier truc hein, Bon, on va faire ce coin-là vite fait. On va faire ce coin. Là, c'est vers l'hôpital quand tu montes à l'hôpital. Corsaire. Mon objet, à Bushima cruelly. là D'accord, ça donne ça ici. Ça. Ça n'a pas beaucoup changé, hein. Ça n'a pas beaucoup changé. Je vais rester bref hein, parce qu'il faut que je je vous montre d'autres lieux donc euh, parce que avec la caméra j'ai j'ai qu'un seul batterie hein. donc je profite de vous montrer le plus que je peux à Mamoudzou mais il ya beaucoup de coins qu'il faut voir euh, je pense que je pense pas que je pourrais tout vous montrer <coughs> hey, ton zongo t'es pas chez toi, hein. on commence pas à me regarder avec les yeux en, les yeux en coin. Hein. C'est chez moi ici, hein. pas en France là. Il est fou lui. On me regarde avec les yeux en coin. Jamais vu un noir chez lui en plus eux ils viennent chez nous quand on va chez eux ils nous détestent quand ils viennent chez nous ils nous détestent va chercher l'erreur hein? ouais. On va chercher l'erreur de ces gens-là. Hein. Donc ça, c'est Mamoudou, les amis, pour ceux qui sont en France. C'est Mamoudou. Hein. Euh, J'essaie de vous montrer un petit peu ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. la harita... Toi, la La a la... la... la... la... la... Hein? Attention Alors si je me rappelle bien Il y a une boîte de nuit ici La boîte de nuit ici Mahaba, oui, voilà, c'est ça. Mahaba. ari, Ça, ça mène astawi, tout. Abevena. Astaoui. Astaoui, ara, ara, abevena. Ça, ça Ah, C'est Mahaba Club, la boîte de nuit ici. Putain. Là, je me rappelle, je passais par là pour aller chez, mes, chez ma grand-mère. Je passais par ici pour euh, aller vers l'hôpital. <coughs> Y a pas beaucoup de choses qui changent ici à Mamoudzou il y a beaucoup de gens qui regardent de travers mais les gars mais moi je suis dans ma ville ici Mamoudzou. putain j'ai vécu euh, parce que mon enfance est ici alors ceux qui veulent faire le malin là avec moi c'est pas ici peut hein. faire de, dans d'autres villes nous sommes ici, non <rire> ici c'est chez moi wesh donc je vais vous montrer, ah, vue d'ici, d'accord, vous avez vu, on commence déjà à ne pas avoir de la batterie, alors je fais vite. Normalement, on est... on est proche de l'hôpital, là. Alors, oh putain, ça me fait des souvenirs de fou. Normalement, l'hôpital, c'est à gauche. Si mes souvenirs sont bons... Ah, euh... cinéma... Ah, ça, ils ont fait la place pour mettre un cinéma, hein. C'est où Putain je sais plus. Je sais plus, je sais plus, c'est où chez ma grand-mère Je sais plus. Ah ouais. Oh là là la vache. Je vais avoir un problème là pour reconnaître. Est-ce que c'est pas là Alors là, je peux... je peux demander, mais... Pour l'instant, je vais demander ici. Je vais demander à la dame. Assalamu alaikum! Nous <tout> sommes à Vita de Vita. Famille Vita. Euh, euh, euh, euh. Pourquoi tu touches à ton cul, toi Petit con, là. Ah ouais, c'est ça. Allez. Ah. Marab. Ah. Alors, c'est où C'est ici. Oh putain, je ne sais même plus où j'ai grandi. C'est ici. Il me semble que c'est ici. Audi Audi Okay. Salmon ah? Salmin. Ah, eh, ah, à no. ha mm. sa Non. Ha sab. Ah? Non. Mais là, je passe où, moi Je passe oh. Ah, je passe comme ça Ok, ok Ah, je me rappelle ici Je me rappelle oh, Il n'y a... a plus d'eau, bien sûr Putain, t'imagines, j'ai grandi ici Grandi ici, hé hé alaykoum Ça va Vite à hé hé hé hé hé hé hé hé Ça va hé hé hé ça va, Ça va, ça des souvenirs t'as t'as quoi tu as combien de hein allez ans hein allez ça va vita mana dans le film mais au va soi na va eh ou ma c'est salamana je n'ai pas singa, Ah, pas...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 Mazamouono, Monohavita, Valé de Hangou. Valé de Hangou. Valé de Banalé de Chiha, na Mais je ne suis pas Toute mon enfance, je l'ai passée là. Donc... Oui, on a fait un gare à Nionbren. On a fait un gare à Hé. C'est pour gare. Bon. Alors, normalement, on dit qu'il y a un cabaret L'hôpital c'est où là Je suis un petit peu azimuté là en hein, 17 ans, 17 ans de d'absence là. Punaise. Conseil départemental. Ah oh conseil départemental. Alors alors, alors. Même si un So nta si hale la hey bua choix choix ak kanortio cho cho ba ta niya tuam siri Yo, un moment plus de temps. C'est un C'est un de la T'en as un petit, t'en as un Vous savez qui c'est qui me manque là C'est ma grand-mère. Alors et elle, elle nous a quittés, qu'elle repose en paix. Mais c'est elle qui m'a élevé presque. Donc euh, c'est elle qui m'a élevé, presque toute mon enfance. Je transitais entre Zambouro et Mamoudzou, donc. Euh... Oh. Donc ceux qui se demandent, ici, on est en Mamoudzou, hein. Comment Ça va? Ouais. Oui. Tu une ta parking va? On oui. va? Ça va? Parking P. Quand hein. aller suis allé à la on je suis allé à la à j'avais pas chargé la deuxième batterie de la caméra donc. Après il y a des bruits tout le après je kidnais. Après je suis comme ça. Donc euh, voilà, normalement je coupais là-bas et je, je, je sortais de chez ma grand-mère après. Et ça a beaucoup, ça a beaucoup changé. Hein, de toute façon, c'est logique. En 16 ans, il faut que ça change. Si ça évolue pas ici, c'est qu'il y a un problème. Donc euh, toutes les infrastructures et etc. L'architecture, ça a changé. Donc c'est bien. Ah, ça va comme toi, déjà brusquité, bazarule. Demain, demain, à ta honneur quoi, vas de ton. Ah, y a beau, les, y a beaucoup de commerçants. Wahindi, wa lati, wa lati, ah When Hindi was a Maori was just get some more of Guanama Duca, but some more of When Oh, no, the Ajabu Duke, ou ou a qui a a De a a man a à installer projets, projet. Watwa, watwa ben neka, projet projet <coughs> Vous <coughs> dites que vous avez Oh non. bako Non. Vous dites que vous avez un petit peu de tobacco. petit peu de Bon, c'est un brochet je de Ville, normalement, la mairie la mairie à Je n'ai jamais dit je je voilà, devant les la mer. Voilà, de la ville. devant. Ça la Donc, il ah, y a des poudres là. où a des là. là. Il y Bonjour. Je pense que j'ai pas de centimes. Hein. Je regarde. Hein. Mais Je crois que j'ai déjà donné un enfant, je crois. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Ah, si. J'ai mes 2 euros. Quelle bonne Dieu, vous bénissez, vous gardez, vous protège pour toute la famille. Merci. Amen. Peut-être amus tous. Oui, yeah. Inch'Allah. Oui. Ça, c'est une africaine. Bon. La pièce que j'avais, c'est 2 euros. Donc, 2 euros. Le 2 euros, il est pas à moi. Zakat. Allez, on descend. On va descendre et on va aller chercher à manger. Inch'Allah, que Dieu donne à manger ceux qui n'en ont pas. Inch'Allah, que Dieu donne à manger aux enfants, les gens qui sont démunis. Inch'Allah, les gens qui sont malades, qui vous donnent la richesse. Inch'Allah, qui enrichent les pauvres et qui enrichent les, les riches pour qu'ils donnent aux pauvres aussi. D'accord c'est tout ce que l'on a envie et je vais montrer je vais monter là pour vous montrer ici filmer avec la GoPro on a une meilleure vue ici d'accord vous avez une vue parfaite donc je disais que Dieu vous donne de la richesse de la richesse que Dieu vous protège que Dieu Faites en sorte que votre cœur soit lavé de la haine, que vous soyez des gens de paix, des gens d'amour, des gens de soutien, des gens qui partagent que le bonheur, d'accord? Euh, des gens qui aiment son prochain, bien sûr, que nous, nous puissions être tous comme ça, pour vivre en communauté, pour vivre en paix aussi, on a besoin de ça. Inch'Allah, on se verra très très très bientôt pour ceux qui sont en Mayotte et Inch'Allah on sauvera très bientôt ceux qui sont en France aussi uh, Inch'Allah on sauvera mon frère uh, Jaïe aussi on se verra avec poupée. Inch'Allah que Dieu nous laisse uh, dans la paix d'accord et non dans la violence et la haine <coughs> Inch'Allah Amen Mwezi mwatu ujani ya hairi, mwezi mwatu ujani maisha ya hairi, mwezi mwatu ujani na kwa kila ya hairi ikiri na kwa kila mbufu ilawe harna maisha. Pas facile ici, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile pourquoi, parce qu'il a beaucoup le la situation le plus inquiétante. C'est à Kaweni. Voilà, c'est vraiment inquiétant à Kaweni. Là, ce que, je... ce que je vous ai montré sur le live. Donc vous avez vu euh, dans, dans la bidonville, c'est une bidonville, hein, c'est que des étrangers, hein. donc euh, l'état est très critique, d'accord, très critique, euh, si je passe ici, ouais, Donc, bien visiter Mamoudzou, donc euh, les zones que j'ai pas à montrer, vous verrez euh, sur un, un autre jour, euh, on a pas mal de mois ici, donc euh, j'ai pas mal de mois avant de retourner en France, bien sûr que je vais rentrer en France un peu, j'ai des formalités administrat administratives et après euh, je pourrais être à Mayotte un petit peu plus souvent, la situation va un petit peu évoluer. Et à tawa bouchi kawasina chitou waja waja maori installé ou a situation ou commerce bas si wamaya tout n'a ma baba tout si a lieu aussi quitté au kawana chitou waz fin gg waz fin naoka wana situation kazimou akane situation ya vous avez dit dit que vous avez dit que vous avez dit que Ouangina de Wajou ou Wajougyao, ouangajja, na, ouangajja, ouangajja, na ouangajja, ma Indien, ou ouangajja, ouangajja, ouangajja, ouangajja, ouangajja, ouangajja, ouangajja, ouangajja, ouangajja, ouangajja, ouangajja, ouangajja, ouangajja, ouangajja, ouangajja, Autour d'Aroutu, Rengwa Malaba. Ensemble, Rengwa Nyombeswaf, Bécarto Canyon. Donc, babo, on a mangé un tour, nani? parana, arna live ou en direct, inshaAllah, on partage, live ou yo, on partage. إن شاء الله رتونانا حرنا لأي فوقنا إن شاء الله مزمقون أم جانييني وكموا ما إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته